Et les Landais et Notre-Dame des Sans, Sacat ont retourné au monde vaut du bien, plus de maison, plus de boulot, mais des bombes lacrymaux qui explosent des innocents. Et les condamnent pourtant, combien coûte le joue Nos hôtels, tous ces nos moyens déployés pour les mettre à genoux, car de ainsi. Ils finissent par comprendre pour certains que l'encil Et l'état peut tout prendre, pourquoi on ne sait pas Mais eux le savent bien, les jambes écartées On fait moins le malin, on nous a dit d'y aller Alors on a foncé, nous on n'est pas chez nous Alors qu'est-ce qu'on s'en fout Et puis oui on est armés, on passe à la télé Nous on a de la fierté, on va l'État tabasser Ils disent qu'ils ont rien fait, mais nous on les croit pas Ce qu'on nous dit, nous on le fait Et c'est bien mieux comme ça, ne pas se poser de questions Ne pas regarder les gens car dans leurs yeux au fond, oh, ils sont innocents C'était des paysans Traîner dans la poussière, Vinci, vole, viole la terre et nous et nos enfants Car ce sont nos sœurs, nos frères, nos parents Qu'on expulse, s'exproprie, contre de l'argent L'argent de nos impôts, nous pauvres que l'on trait On a payé plein pot, mais de quelle monnaie L'État leur a tout prix leur terre, leur droit, leur vie La loi n'existe plus, la violence a vaincu Frères de poussière, guerriers de la lumière C'est liberté qu'ils scandent à Notre-Dame des Landes Liberté de dire non à justice à nu, ce sont des hommes bons qui n'en peuvent plus, ils avaient des maisons des champs et des tracteurs, tous ces agriculteurs À qui on a cru bon, sans raison, ni sans droit D'enlever ce qu'ils avaient, la France a ses raisons Sur tous ces vaches allées à à Notre-Dame-des-Landes Le massacre continue, la terre triste tremble Et elle s'exténue. nous sommes ces -ce soldats Ces -ce défenseurs ardents, la rose les entre les dents Rouge du sang, de des bois, les bois ne pleurent pas Ces pauvres anges l'huile, tout bas Que notre monde tue et camp de trop le voir, les gorges sont trop sèches de voir ces abattoirs au nom de tous leurs prêches, ces abattoirs de vie, caveaux de leurs massacres, et ces cachots qu'ils sacrent, qui cachent leur barbarie. Ils n'ont aucun respect des faibles, des opprimés, ils pensent que la monnaie achète la liberté, mais ils se sont trompés, C'est fous furieux en leur, la terre n'est pas à vendre, nous ne sommes pas des leurs et nous sommes des millions, et bientôt des milliards, et face à leurs canons. Nous en tenons l'espoir de travailler l'envie d'un monde meilleur Où l'on ferait moins d'heures pour partager nos vies Une autre vie que celle qu'on veut nous imposer Une belle société qui nous donnerait des ailes Communauté d'échange sans angoisse, sans prix Pas celle des revanches, des massacreurs de vie Pas celle qui refuse l'amoureux indigent qui meurtrit, qui abuse Tant de pauvres gens, une autre société, pas celle où tous nos droits sont un par un bafoué. Pas de santé, d'avocat, pas de toit, pas d'école. On vote tous les cinq ans pour un gouvernement qui nous fout des torgnoles. On a voté, ha mais a-t-on bien le choix, car il là, c'est comme aux USA, des partis La droite est au pouvoir, car la gauche débauche et mange du caviar. Un lieu où l'on s'active, où le partage règne, car nos âmes. Amitiés vive et les haines nous craignent. On a voté naïf pour quelques pontes riches qui nous de nos récifs. De nos malheurs en friche On fait fortune veule Aveuglis, raisonnés Infameux, les peuples scrupuleux Ordonnés, officiellement Deux tiers, officieusement Trois quarts de l'humanité crève. Pendant que le pouvoir Amasse ses douleurs dans ses grands châteaux Vides et ses esclaves meurent Dans le luxe trop avide Pour nos ordinateurs Des mains brûlées d'acide sur la peau Des français, des enfants qu'on Le tout bien arrosé d'hypocrisie totale, de télé bien huilée, du pétrole de Total pour effrayer les cœurs, on propage la peur, la connerie, le racisme, mamelle du fascisme. Un mouton nous consommons, sans nous rendre compte, que tous nous devrions leur demander des comptes. Les nuages recracheront leur haine sur leur visage, tandis que nous rirons de leur civil présage. Zadis prenant nos bêches, armés de nos deux bras, que dans nos yeux revêchent, sentis le noir combat contre toutes leurs milices, leurs forces obscurantistes, leurs démons de justice qui salisse et attriste mais oui l'amour vaincra et la poussière mère engloutira les rats qui détruisent notre terre les étoiles en fusion clameront révolution et nous mettrons les voiles jusqu'au cœur des prisons, face au fusil de la garde, trésor de cette horde qui rafle jusqu'à nos hardes méprisons leur discorde. Car dans nos cœurs en cœur résonnent et sonnent encore les chants de liberté qui donnent vie à nos corps. La gauche ne l'espoir a tranché bien des gorges, on engraisse son pouvoir et sa brûlante forge. Mais notre mère nature est une irréductible. Et ceux qui nous torturent Demain seront les cibles Mais le jour est venu Où les rivières ont cru Ont noyé les exclus Résistance mes frères Et Notre-Dame des Pantacates ont retourné Nous on te veut du bien, plus de maison, plus de boulot Mais des bombes lacrymaux qui explosent, des innocents Et les condamne pourtant, combien coûte nos joujoux Nos hôtels tous ces frais, nos moyens déployés Pour les mettre à genoux, car de les voir ainsi Ils finissent par comprendre certains que j'en Et l'état peut tout prendre, pourquoi on ne sait pas Mais eux le savent bien, les jambes écartées On fait moins le malin, on nous a dit d'y aller Alors on a foncé, nous on a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 entre les dents rouge du sang des bois les bois ne pleurent pas